Sylvanus's soul has been fractured from the moment of her death until now. Burn it! This was their home. And you slaughtered all of them! How could you take all those innocent lives? This was beyond life and death. There was no other path to true freedom. How can you not see that? I see what you are. Murderer. Monster. Butcher. Why can I not escape this torment? The jailer has severed their bond and condemned her to endlessly relive her atrocities. So long as her soul remains divided, she cannot wake. Maybe she shouldn't. She's the only one who knows the jailer's plan, and how we might save Anduin. She's the one that turned Anduin. Jaina is right. How can we possibly trust her? Her wound runs so much ...deeper... ...than mine. Well met, Ranger General. What is this? Who are you? Someone who shared your fate felled by the blade of the very same prince Arthus oh, I died trying to stop that monster only to wake up haunted by one with my face That banshee is you No I cannot accept that. Her path began... ...where yours ended. And you've seen the decisions... ...she made. Never! In a thousand lifetimes... ...would I betray everything... ...I stood for! You can't possibly... ...understand. The Jailer is deceptively cunning. When I realized I had become his pawn, it nearly destroyed me. He had no doubts it would destroy you as well. Was he right? Or will you accept her shattered legacy and tell us how to stop him? Our crimes are unforgivable. Yes. And she. Burn it! I must face the consequences. We cannot change the past, and we may never find forgiveness in the future. But inaction damns us all. Time is short, Ranger General. Make your choice. I've done all I can. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour analyser justement cette cinématique. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont pas très fans de l'anglais, tout ça, tout ça, à chaque fois que je, je commente une... Euh, que j'analyse justement une cinématique en anglais, beaucoup de gens sont en ah oh, la française, mais le problème c'est que les français, la version française, elle met souvent beaucoup de temps à arriver, et là je dis ça, et elle arrive demain, mais euh, souvent elle met beaucoup de temps à arriver, donc euh, bah, je vais plutôt aller sur la version anglaise. Euh, D'ailleurs, petit rappel, au niveau du contexte, nous sommes sur une cinématique qui se passe ras au niveau de la du début de la 9.2, alors c'est pas le l'intro de la 9.2 c'est quelques quêtes, donc c'est au moment où on arrive à Corsia, c'est un peu après donc euh, ce qui est très étrange c'est qu'elle sorte dans ce contexte là euh, puisque euh, je pense je soupçonne, je n'ai aucune preuve ou quoi que ce soit mais je soupçonne que Blizzard a eu peur qu'elle soit euh, qu'elle soit révélée avant, et que du coup, ils ont préféré anticiper en la sortant comme ça, parce qu'elle est en non répertoriée sur la chaîne World of Warcraft officielle. C'est très bizarre la manière dont, dont cette cinématique est sortie. Un peu dommage à mon sens, parce que... bah. C'est mieux d'avoir la surprise sur le moment T, mais, euh, mais d'un autre côté, je ne vais pas m'en plaindre non plus parce que c'est toujours cool. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage parce que qu'elle euh, bah, sort un peu comme ça de, de, de, de nulle part, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est clair que c'est un très bon teasing pour la 9.2. Hein. C'est clairement un très très bon teasing pour la 9.2 et c'est probablement aussi euh, la volonté qui est faite par Blizzard pour répondre à plein d'interrogations euh, que la 9.1 a soulevées. En attendant... Donc je vais traduire un petit peu tout ça, rappeler aussi, euh, personnellement cette cinématique, il euh, bah, y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, donc il va falloir qu'on avance un peu. Mais euh, donc on retrouve Sylvanas dans l'état dans lequel on l'a euh, loupé, hein, vidéo sur Playlist Shadowlands, vidéo sur la 9.1, la fin de la 9.1 avec, euh, avec Sylvanas. En tant que boss du sanctuaire de la domination, Sylvanas a été vaincu et à la fin eh bien, on voyait le geôlier prendre, récupérer l'âme de Sylvanas, le briser et lui renvoyer euh, dans son corps. Et donc on la retrouve justement, euh, une, de, fin, une partie de son âme en tout cas lui renvoyer. Euh, ça, la partie manquante d'ailleurs, et euh, au final eh bien, Sylvanas euh, tombe KO avec justement la réintégration de son âme et là eh bien, Sylvanas... Va, euh, enfin, est par terre, enfin, est tout simplement allongée, elle est dans une, sorte, dans une sorte de coma, une sorte de lutte intérieure. Et donc, premier personnage à parler, c'est Uther. Je vais en faire aussi un petit, euh, je vais faire un petit point, c'est vrai que ça va vite, euh, je vais vite le dire, j'aurais pu attendre plus tard. Mais Uther, son traitement à Shadowlands, il est exceptionnel. Vraiment, il est exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'on peut rager à certains moments sur des trucs qui sont moins bien écrits. Parce que le traitement d'Uther... J'aurais un petit détail, c'est peut-être de parler de certains crimes qu'il ait pu commettre dans sa vie. Euh, les, le massacre de paysans, le massacre des orques, tout ça, tout ça. Mais globalement, Uther, le traitement de Shadowlands, il est parfait. Il est juste parfait. Et ce qui est génial, c'est que la cinématique qu'on avait évoquée, enfin, euh, que je. Playlist de la 9.1, hein, la Enfin, la première cinématique de Shadowlands, c'était le. le, le J'appelle ça les prémices, mais c'est la, la, la cinématique d'éternité où on voyait Uther à Bastion, etc. Avec son dilemme intérieur, sa lutte face à Arthas, le fait qu'Uther ait été, euh, ait été euh, comment dire, trahi, qu'il se sente trahi et qu'il soit, euh, qu soit très amer et qu'il veuille euh, la vengeance sous couvert de nom de justice alors qu'en fait c'est clairement une quête de vengeance hein, comme on en avait parlé et, euh, et on le voit et ce qui est assez intéressant c'est que la cinématique des éternités du terre lancer un peu Shadowlands, elle lance l'intrigue, au final ça fait écho... Tout de suite, c'est repris dans la campagne de, des Kyriens, sans avoir Uther partout en plus, dans le pexing des Kyrian, pardon, parce que je dis la campagne Kyriens, mais je voulais dire le pexing. Vous voyez, dans la prise d'expérience, la, la, la, la quête narrative de, de, de Bastion, on voit justement, il y a toute la thématique autour de, des choix, des conséquences de nos choix, le libre arbitre, etc. C'est vraiment la grande thématique des kyrianes Elle est reprise ensuite dans la campagne de congrégation, où cette fois, on met beaucoup plus le focus sur Uther les crimes qu'a pu commettre Uther en faisant les mauvais choix à cause de justement cette volonté, de cette toute cette rancœur qu'il avait en lui et euh, finalement dans Corsia, la 9.1, eh on a, la on a la en gros la, la, vraiment l'épilogue de la campagne Kyriane avec justement euh, Uther et les désavoués qui récupèrent leur rang au milieu des Kyrianes et le fait qu'il va falloir pardonner et avancer malgré les crimes qui ont pu être commis. Et ça c'est assez intéressant parce que, pourquoi j'en parle là Eh bien le premier personnage à parler dans cette cinématique c'est Uther. Et Uther c'est celui qui va servir justement de lien de messager entre... Euh, entre Sylvanas et ceux qui voudraient réclamer vengeance euh, contre Sylvanas. Donc voilà, Uther qui évoque le fait que justement euh, l'âme de Sylvanas a été euh, brisée, hein, elle a été euh, fragmentée en deux parties. Et petite chose intéressante, on voit en fait la blessure, ça je l'avais pas remarqué sur la fin de la 9.1, cette blessure en fait qui va être très importante dans la 9.2 au niveau narratif, parce qu'en fait c'est l'endroit de la blessure où Arthas a frappé avec France monde Alors, canoniquement... Dans War 3, de toute façon, bon, les modèles, on va pas se mentir, c'était difficile de savoir où il avait frappé. Euh, je ne sais plus si le livre, parce que je ne l'ai pas lu personnellement, mais euh, je sais pas si, pré... si justement il disait que c'était vraiment euh, spécifique dans le, dans le ventre. Enfin, Il me semble de toute façon que ça a toujours été dit que c'est dans le torse a pris, euh, a pris Sylvanas. Il semblerait plus que c'était le ventre, bon, que la blessure soit renvoyée, remise plutôt en haut vers le cœur, et puis d'un autre côté, c'est logique aussi, Arthas était euh, monté, et Sylvanas est à pied, normalement une blessure comme ça quand tu, fra quand tu frappes des stocks c'est vrai que c'est plus au niveau du c'est logique que ce soit sur le niveau haut du torse alors que bon pour aller empaler comme ça il faudrait. t'imagines Arta se baisser, enfin c'est un peu compliqué quoi, donc euh, c'est pas un problème mais ce qui est intéressant c'est de faire le lien justement avec Uther, les deux ont eu la blessure de Frostmourne. donc les deux ont une connexion et ça c'est plutôt bien vu de la part de Blizzard donc voilà, son âme a été fragmentée depuis le moment de sa mort donc à Warcraft 3 Jusqu'à maintenant. Voilà, on voit toute la magie, euh, toute la magie d'ombre, etc. Et Uther, du coup, se connecte à Sylvanas et voit, ressent, voit l'intérieur de ce qui se passe euh, chez Sylvanas. Ça rappelle aussi quelque chose, un petit, une petite thématique qu'on avait oubliée, euh, c'est Devos. Devos, Deva en français, Devos. Qui avait fait la même chose pour Uther, pour voir ce qui s'était passé euh, au sein de l'âme d'Uther. Ce C'est pas une spécificité d'Uther. Devos avait vu euh, en l'âme d'Uther et vu les problèmes et ce qui s'était passé. Et c'est ce qui avait amené Devos à se rebeller. Donc, ça, c'est intéressant, justement, parce que cette fois, c'est Uther qui joue le rôle de Devos et qui va être un guide différent du chemin que Devos a fait, à entrepris. Donc là, on est dans la tête de Sylvanas, dans le dilemme intérieur de Sylvanas. Donc c'était leur maison, fait référence bien sûr à Teldrassil, à Battle for Azeroth le prémisse de Sylvanas de Battle for Azeroth d'ailleurs, et quelque chose que j'avais évoqué à la 9, là-dessus, j'avoue que je suis un petit peu fier parce que c'est quelque chose que j'avais évoqué déjà dans le prémisse de Sylvanas, rappelez-vous en fait le personnage qui était présent ici c'était une elfe de la nuit, c'était Delarine Delarine, une capitaine des, des, des Sentinelles, pardon, et euh, elle, Sylvanas l'avait un peu euh, c'était un peu amusé à la torturer, en mode regarde euh, ton précieux chez toi qui brûle, etc Sylvanas avait totalement repris le rôle d'Arthas et Delarine était de Sylvanas et à côté c'était la forêt de Kaltalas qui était en train de brûler quoi, donc c'était vraiment l'idée de cette reprise un peu euh, plan pour, enfin pas plan pour plan mais euh... en tout cas il y avait clairement cette thématique en commun etc et là ils ont vraiment repris plan pour plan et ils ont remplacé Delarine par la Sylvanas et j'avais déjà évoqué le fait qu'il y avait une espèce de projection, je ne m'attendais pas à ce que Blizzard reprenne ce truc et le fasse vraiment mot pour mot et à la fin on va y revoir c'est encore mieux amené à la fin là on a une Sylvanas qui est spectatrice spectatrice de ce qui est en train de se passer, une Sylvanas qui brûle l'arbre euh, et une Sylvanas du coup qui est en train de pleurer parce que ce qu'elle voit c'est un cauchemar. Voilà, c'était leur c'était leur c'était leur foyer, vous vous avez tous tué. Comment as-tu pu -tu prendre ces, toutes ces vies innocentes Alors un point aussi que beaucoup ont, ont critiqué. Je, je vais je vais en profiter pour le dire maintenant, j'espère ne pas me perdre dans mon, dans, mes, dans mes pensées, mais un point qui a été pas mal... Je sais que beaucoup de gens ont été étonnés de la qualité graphique de la cinématique. Alors moi, j'avais tellement lu ça avant de le voir, j'étais pas chez moi, donc j'ai dû, euh, dû revenir. Euh, et j'ai tellement lu ça que je me suis dit, putain, ça doit être vraiment un truc un peu à part. Et en final, bah, je me suis dit, bah non, globalement, c'est peut-être le visage de Sylph qui vous... Qui... Ce côté, ça fait très Heroes of the Storm en termes de, de graphisme, mais au final c'est du wow, quoi. Enfin, genre, ça m'a pas, pas spécialement choqué. Clairement, il y a un petit teint... Heroes of the Storm je dirais au, au niveau de certaines textures mais au final ça m'a pas choqué plus que ça donc euh, bon apparemment c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu étonnés par contre un truc clairement qui va aussi dans ce sens là c'est les yeux de Sylvanas les yeux de Sylvanas puisque bah, les hauts on sait qu'ils ont des espèces de lampadaires à la place des yeux et pas que les OZEL d'ailleurs, les elfes de la nuit, les Draenei, ils ont tous des lampadaires à la place des yeux et là on voit des pupilles extrêmement humaine, Sylvana s'est totalement humanifiée, hein, euh, humanisée plutôt je devrais dire, ici, et ça a choqué pas mal de monde. Alors, je comprends que ça choque, mais d'un certain côté il faut bien comprendre qu'ici on veut vraiment humaniser à fond le personnage aussi pour comprendre ce, à, à, enfin, ce par quoi, euh, ce qu'elle a traversé tout simplement et ce à quoi elle a été confrontée, donc c'est assez logique de l'humaniser, d'humaniser ses traits, et j'ai surtout envie de dire, bah il était temps que certains se réveillent, hein. Prémisse de BFA, hein euh, elle avait même pas les yeux bleus à l'époque. Je parlerai même pas des toits euh, rouges derrière pour les, el pour les hauts elfes, hein Pouf, magnifique. Bah, c'est Silvermoon, Maljani, ouais, ouais, on va en re reparler après. Mais euh, du coup, euh, elle avait même pas les yeux bleus. Et tout le monde a fait, oh, c'est incroyable, hein, la qualité est super, enfin euh, pas <rire> Blizzard, elle est incroyable la qualité, hein, superbe, magnifique. Battle for Azeroth, la cinématique d'intro ah, elle a dit Force the Horde, il euh, y a un qui fait... Et du coup... Euh... C'est plus ça d'ailleurs. Euh, et tout le monde a fait, ah c'est génial, etc. Mais j'en avais déjà parlé, moi, dans cette cinématique... Euh... Ses yeux étaient très étranges, j'en avais déjà parlé, donc certains se réveillent un petit peu longtemps après, je trouve. Genre vraiment, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que on humanise un peu le personnage, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, pour ceux qui se diraient « Ouais, c'est BFA qui a foutu la merde », ce que j'ai pu lire un petit peu aussi, re-regarder la cinématique de Légion, vraiment en bonne qualité. J'ai voulu vous la mettre, mais je l'avais pas en assez bonne qualité. Et je pense que ça aurait très mal rendu sur le stream. Mais au final, elle a les yeux... Déjà, normalement, c'est full rouge avec juste les pupilles rouges. Et bah, dès, dans le, dès la cinématique de Légion, pourtant Sylvanas n'est pas superbe là-dedans, bah, plus je la vois, mieux ça va. Euh, au tout début, je m'étais dit « qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Au final, ça correspond bien à Sylvanas. Et euh, les yeux, bah, au final, on revoit, elle a vraiment les pupilles rouges et c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et on avait déjà des, des art bon, les fan art c'est pas, pas officiel, bien sûr, hein, mais qui humanisaient déjà le personnage avec des pupilles. Et c'est quelque chose qui a déjà été fait. Marad, les Draenei, vous savez que les Draenei, c'est des gros lampadaires. Personne a été choqué quand euh, dans World of Draenor il y a euh, la cinématique de Marad et que dans il a les pupilles bleues. Genre personne choqué personne. Donc ça, ça, ça me ça me paraît un peu bizarre, je dirais, de, de, de ce, cette espèce de levée de bouclier. Après, je suis d'accord. Bien sûr, canoniquement, les hauts elfes n'ont pas des yeux comme ça, mais il faut bien comprendre que c'est aussi pour humaniser le personnage dans cette cinématique où on voit euh, la partie, on va dire, banshee et la partie, justement, euh, pas, pas humaine parce que c'est une autre elfe, mais c'est vraiment cette intention narrative de justement de montrer que voilà, c'est une personne. C'est plus facile en tant que, en tant que spectateur de s'identifier au personnage si elle a des traits plus humains que si... Euh, bah, c'est juste, euh, je sais pas. Enfin, après, je suis d'accord que c'est facile. Je suis d'accord. Euh, on arrive. Enfin, Blizzard nous a convaincu avec des orques, a réussi à humaniser les orques qui sont des espèces de grands géants verts. Euh, bon, ils mangent pas de légumes pour le coup, mais oh, du non. coup, c'est, c'est, c'est. Je suis d'accord qu'ils sont capables de le faire, mais c'est pas, c'est pas déconnant. Quoi, faut se mettre d'un point de vue de l'auteur, c'est plus facile de faire passer le message quand vous avez des traits plus humains. C'est logique. Euh, donc voilà, comment as-tu pu prendre toutes ces vies innocentes Et là, on a la Sylvanas. Euh... La Sylvanas mort-vivante qui lui explique que c'est ce, bien, celle-là va bien au-delà de la vie et de la mort. Et c'est pareil, d'ailleurs même, même celle-là, hein, si vous regardez, il y a les pupilles rouges. Alors pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être faire un peu comme celle-là, avec des, la pupille vraiment bleu-bleu qui pète, mais de toute façon, même ça, ça aurait pas été vraiment hôtel. Euh... Beyond... Parce que là, c'est pareil, hein, c'est blanc derrière, hein, C'est pas, ça devrait être full rouge en fait. Hein. Mais je suis d'accord que ça aurait peut-être moins choqué si ça avait été un peu comme ça mais en bleu. Donc il n'y avait pas d'autre chemin pour la vraie liberté. Comment tu ne peux pas voir cela Je vois ce que veux, ce que tu es. Une une tueuse, un monstre, un boucher. Et ça, cette ligne, elle est vraiment excellente. Cette ligne est très intéressante et il y a plusieurs euh, grilles de lecture. « Why can I not escape this torment? Pourquoi je ne peux pas échapper à ce tourment ?» euh, Ce qui est très drôle, c'est que ça fait écho à une des deux grandes phrases de Sylvanas de Warcraft 3. Les deux grandes phrases de Sylvanas de Warcraft 3, c'est « Quelle joie y a-t-il dans cette malédiction Et nous ne sommes que les esclaves de cette malédiction. » Ce qui est rigolo, c'est que ça fait énormément écho à la deuxième, hein, « que Nous ne sommes que les esclaves de cette malédiction. » Qui a toujours été une phrase prononcée par Sylvanas Banshee. Donc la Sylvanas... Euh, général des forestiers qui prononce une phrase que la Sylvanas mort-vivante dit, ça vous montre que ces deux personnages qui sont assez opposés au début de la cinématique bah au final, il y a déjà ce petit clin d'œil en mode c'est peut-être, c'est déjà le même personnage et qu'on comprend pourquoi justement cette Sylvanas-là à euh, Vriller dans cette Sylvanas là parce que bah, c'est la même personne en fait, et on va y revenir après parce que ça aussi, c'est un truc qui a pas mal. J'ai même vu euh, bon, des, des, des, des youtubeurs américains dire il faut lui pardonner, etc. Au contraire, c'est pas assez fin, c'est pas, pas ce qui est dit. Est, ça ne déresponsabilise pas Sylvanas, hein. c'est au contraire. Je pense que certains ont très mal interprété le message, mais au final, du coup, euh, ça c'est aussi rigolo parce que, enfin, bah, rigolo, c'est pas très drôle, mais je veux dire, le, le principe c'est aussi que justement elle a été esclave dans Torghast, dans Tourment, qui est vraiment le geôlier qui inflige euh, les tortures, euh, le, le, le, la torture aux âmes, etc. Et c'est ce qu'avait vécu Sylvanas à l'orée de la nuit également, où Sylvanas revoyait un petit peu ce, ce, cette torture, et c'était d'ailleurs Arthas, elle voyait dans l'oreille de la nuit Arthas se faire torturer de la même façon, donc ça c'est assez intéressant, cette, cette connexion, et du coup que Sylvanas euh, voit ce qu'elle fait, et en même temps, elle est, elle est torturée de cette manière, c'est un truc que le tourment, enfin que que l'antre avait, enfin, en l'occurrence les terres d'ombre, avaient déjà été évoqué pour, surtout concernant Arthas. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment pas mal ce, ce... Et en plus ça montre qu'Uther est en train de voir, hein, surtout, une, une bataille euh, d'esprit en fait, au sein même de la tête de Sylvan. Et voilà, elle voit toute cette haine, toute cette rancœur... Euh, enfin, Uther voit toute cette haine, toute cette rancœur. Le geôlier a coupé leur lien, justement, entre les deux Sylvanas. Et l'a condamné à revivre euh, éternellement toutes ses atrocités. Donc ça c'est encore intéressant pour, euh, pour voir la torture mentale et ce qui explique pourquoi Sylvanas est dans le coma d'ailleurs. Et tant que, tant que son âme rem... euh, sera fragmentée, sera divisée, sera brisée, elle ne pourra pas se réveiller et là, alors je sais que beaucoup ont rigolé parce que Bane il dit pas grand chose, il fait pas grand chose, alors pour ceux qui se posent la question, sans spoiler plus que ça, Bane aura un peu d'importance à la 9.2, on sait pas encore tout, mais il va enfin se bouger les miches. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que celui qui est le plus énervé contre, contre, contre Sylvanas, alors la Tyrande n'est pas présente dans cette cinématique, mais Bane est probablement celui des 4 qui a le plus de raisons d'en vouloir à Sylvanas, faut pas oublier BFA, il a été euh, torturé, il a été euh, asservi par Sylvanas, etc., donc, bon, celui qui en veut le plus à Sylvanas, c'est pas étonnant que ce soit Bane. Ben. Okay. Donc, il lui répond, mais peut-être qu'elle ne devrait jamais se réveiller. Et là, on a euh, notre barbecue man qui rappelle que euh, justement il est un personnage fonction. Donc, il faut faire avancer euh, l'extension et le récit, bien sûr, puisqu'il rappelle que c'est la seule qui connaît le plan du geôlier. Je, je rigole, hein, Bon j'en je, je, pense pas moins, mais je rigole, c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est la seule qui connaît les plans du geôlier. Donc, qui peut aider, nous aider à vaincre et à arrêter le geôlier. Mais c'est rigolo, hein, ce personnage. And how we might save. Et comment nous pouvons sauver Anduin, ou Anduin. Euh, ce qui est, euh, d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse sur Bolvar, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Euh, on fera de toute façon une vidéo récap à la fin de Shadowlands, on fera une vidéo de récap, ce, qui est, ce, qui est, ce que, ce que l'on juge être, avoir été fait positivement, négativement, euh, les réponses aux questions, l'absence de réponses à certaines questions, euh, etc., etc. Mais Bolvar, c'est... Moi, c'est l'un des calls que, pas, que pour le moment je n'ai pas rempli avec, avec Shadowlands. c'était le fait qu'on allait enfin avoir du développement de personnage sur Bolvar. Je trouve ça scandaleux que... Je me sois trompé, non mais, non, mais je trouve ça scandaleux que ce personnage n'ait aucun traitement. Alors apparemment on va enfin à la 9.2, ce qui a été dataminer, je ne me suis pas spoilé plus que ça, mais il semblerait qu'il va y avoir enfin des lignes, des interactions, notamment avec sa fille, avec Taelia, enfin, et des questionnements au niveau de maman euh, de Taelia enfin j'ai envie de dire bordel ce personnage c'est une tristesse putain mais en même temps voilà c est, il, est, il est fidèle à ce qu'il a toujours été à savoir un personnage fonction mais c'est vraiment triste et enfin il fait euh, ouais faudrait peut-être qu'on se en une, parce que bon je suis un peu euh, son tonton en fait hein, euh, accessoirement je suis un petit peu le mec qui, a, qui veille sur lui depuis qu'il est petit donc euh, c'est vrai que j'ai un peu euh, un lien très personnel avec lui hein, euh, c'est terrible un hein, bolvar hein, mais bon je referme la parenthèse donc voilà, Jaina qui rappelle que c'est la tata, elle, qui n'est pas contente, hein, puisque c'est elle qui a euh, transformé, qui a aidé à transformer Anduin, en espèce de proto-chué de la mort. Euh, Trall qui répond que Jaina a raison, en même temps, là en ce moment, les deux, ils sont cul... Ils sont, ils, sont, ils sont cul et chemise, hein, les deux sont... sont... Non, je, je crois que l'expression n'est pas terrible ici. Mais euh, ils, sont, bah, ils, sont, ils ont toujours été très proches, au final. Et Uther qui reprend la parole en disant que sa blessure est probablement plus profonde que la mienne. Elle est tellement plus profonde que la mienne. Et c'est intéressant, la petite pause, les trois, les trois petits points que la sienne. Et là, on voit encore une fois le lien. Les, là, il va montrer sa propre blessure. Et oui, les deux ont un, un, un passif en commun. Et là-dessus, honnêtement, Blizzard a très très bien joué. Parce que Uther et Sylvanas, c'est deux personnages qui n'ont jamais vraiment été mis en relation l'un à l'autre. Euh, ils se sont... Dans les jeux, ils ne se sont jamais parlés, ils ne se sont jamais adressé la parole. Et pourtant, ils en ont des points communs. Les deux ont été défenseurs, étaient les deux généraux en chef des armées de leur royaume respectif. Les deux se sont, euh, le, euh, enfin, les deux se sont levés contre Arthas, qui a détruit leur royaume, tué leur roi et euh, brûlé leur terre. Ils ont clairement un passif, et en plus les deux sont de War 3, bon Uther c'est War 2, mais les deux sont très euh, War 3, donc c'est vrai qu'il y a ce, ce lien qui les a euh, rapprochés d'un point de vue scénaristique, alors que c'est vrai que ces deux personnages n'ont jamais été associés ensemble. Et aussi, petit point qu'on oublie souvent, et je vais en reparler juste après, ça a été aussi deux grands généraux de l'Alliance, et oui on l'oublie, hein, Sylvanas, Force of tout ça tout ça, mais à la base c'est un général de l'Alliance, euh, Sylvanas. Et là, ce qui est assez intéressant, Uther vient d'aller dans l'esprit de Sylvanas, contrairement à Deos, Uther va connecter. Hein, là, on entend. Vous, moi, j'entends le bruit Windows, vous savez, le tout <rire> tout Elle connecte Sylvanas. Enfin, il connecte Sylvanas à son âme. Et là, super intéressant. Parce qu'on pourrait se dire qu'on est encore dans la tête de Sylvanas. Mais non, là, cette fois, on est dans la tête d'Uther. Et l'endroit où on est, eh bien, c'est Lordaeron. Lordaeron avant le passage d'Arthas. D'ailleurs, alors, avec Eva, on en a parlé. Euh, moi, je disais juste Lordaeron tout court. Ça pourrait être Andoral, puisque bah, c'est l'Andoral. Euh... Well à l'ancienne, on va dire, l'Andoral à l'ancienne, puis il y a, c'est vrai qu'il y a les moulins, etc., qui pourraient rappeler un petit peu euh, Andoral, mais bon, dans tous les cas, ça veut représenter Lordaeron. Et au final, euh, j'aime bien, alors, ça va être ouais. un clin d'œil, celui-là c'est peut-être le clin d'œil qui m'a saoulé, mais bon, c'est pas très grave, et c'est bien pour les joueurs, tout ça, tout ça, c'est la fameuse phrase, c'est le Hello Zare d'Obi-Wan Kenobi, hein, c'est le, le Wellmet, c'est la phrase d'Airstone, c'est le talent 13 d'Heroes of the Storm pour Uther, le Wellmet, le fameux Wellmet. Donc, euh, voilà, bienvenue euh, Ranger Général, Général des, des, des Forestiers. Et, un petit point, moi, qui m'a fait sourire, parce que beaucoup de monde va se dire, « Attendez, mais il y a un problème avec les yeux dans cette cinématique. Uther a les yeux marrons. Qu'est-ce que c'est que ça Uther, il a les yeux bleus. Je l'ai toujours vu représenté avec les yeux bleus. » Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'Uther, à Warcraft 2, avait les yeux marrons, à War 3, avait les yeux noisettes, à savoir marron-vert. Et après, parce que c'est pas paladin, parce que c'est la lumière, on lui met des yeux bleus. Et, euh, ça. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quand tu utilises la lumière. Non, non, non, non. même quand tu utilises pas la lumière, elle a les yeux bleus. Et t'es en mode, mais ça sort d'où cette histoire Donc, j'aime ai... beaucoup le fait de lui avoir mis les yeux marrons. Ça l'humanise aussi encore plus comme personnage, je trouve. Et Uther, dans la, la cinématique, je le trouve vraiment superbe. What is this? Donc, Sylvanas qui dit, what is this Je ne comprends. Enfin, qu'est-ce qui se passe Et, alors ça, tout le monde s'en fout. Mais moi, ça m'a... Interloqué, j'en parle souvent. Je dis souvent que dans Warcraft, dans WoW surtout, principalement, t'as des personnages qui ne se connaissent ni d'Ev ni d'Adam, et pourtant, euh, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais adressés la parole, et là, euh, oui, mon frère <rire> Ou, ah, euh, oh, mais vous êtes euh, le généralissime, ouais, je vous connais, comment ça va, ça va, poto, et tout. Je veux dire... Avant cette thématique, vous m'auriez dit est-ce que Sylvanas et Uther se sont déjà rencontrés Je vous aurais dit en jeu jamais. Mais bon, vu que Sylvanas est la chef des généraux, enfin le général en chef des armées de, de Keltalas, et Uther est le général en chef de Lordaeron et le général en chef des forces de l'Alliance, bah il y a de grandes chances qu'ils se connaissent et qu'ils se soient déjà rencontrés. Et Blizzard a fait le pari. D'habitude, ça aurait été la simplification scénaristique la plus vite possible, en mode ici, si, si, ils se connaissent. Oh, Uther Lightbringer. Vous êtes le fameux Uther Lightbringer. En plus, on fait un petit, un petit, petit fan service, tout ça. Pas du tout Ils ne se sont jamais rencontrés C'est assez bolsi Alors, s'il y a bien un moment où on aurait pu imaginer que ces deux personnages se soient déjà connus, etc. Là, il n'y avait pas de problème, hein, J'aurais pas crié au loup ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, ils ont pris le choix, ils ont fait le risque, ils ont pris le risque d'en faire deux parfaits, deux grandes légendes de Warcraft, deux grandes légendes de l'Alliance qui se sont jamais rencontrées. Les, ce pas incohérent non plus, parce que les O's sont extré, extrêmement euh, euh, indépendantistes, on va dire. J envie de dire, ils sont dans leur coin et basta, donc... C'est tout à fait possible aussi qu'ils soient jamais rencontrés. Deux visages, peut-être qu'ils se connaissent de, de nom et de réputation, mais ils ne se sont jamais rencontrés, c'est tout à fait possible. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est Aleria qui sortait, hein, pas euh, Sylvana, elle est restée chez elle. Donc c'est assez intéressant, euh, ce, ce, cette, pri enfin, cette prise de risque, c'est pas non plus une prise risque, mais c'est intéressant à noter. C'est quand même euh, ballsy. Someone... Et du coup, il était au lieu de dire, « Je suis Uther Lightbringer !» Non, non, il dit euh, justement, « Quelqu'un qui partage votre destin. Oh, » Donc deux inconnus. Pas si diff. <rire> deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. <rire> mais du coup, les deux, eh bien, justement, partagent un lien puisque les deux sont tombés euh, par la lame d'un du même prince. prince. Là, on fait, on réutilise le prémisse de Sylvanas où on voit Arthas justement qui euh, empale Sylvanas. Oh, this... I died. Ce qui est bien c'est que ça évite aussi de refaire... Ils réutilisent ce qu'ils ont déjà fait hein, pour éviter aussi de refaire des modèles, il faut bien comprendre, c'est logique aussi. Euh, je suis morte en essayant de stopper ce monstre. Seulement pour me réveiller hanté my... par quelqu'un qui avait ma tête. Je reviendrai sur euh, ce, qui vient, ce que Sylvanas vient de dire. Je, je suis morte en essayant de stopper ce monstre, parce que c'est rigolo. Uther est en train de confronter le monstre, il est en train de confronter Sylvanas qui a commis des atrocités, mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Donc voilà, Sylvanas qui est un peu dans le, dans le déni en disant que bah elle voit juste un démon qui a son visage et qui est en train de faire des choses horribles. Et là, Uther est en train de dire bah oui, mais cette banshee, c'est toi. Bah oui, c'est toi avec des yeux extrêmement plaintifs, extrêmement plaintifs. Et je vais y revenir après, je vais y revenir après d'ailleurs. Sylvanas qui est dans le déni, non, je ne peux pas accepter cela. Transition directe sur un autre événement de Warcraft 3 à savoir la destruction de Keltalas avec la fameuse malbrèche de 1 mètre carré sur 1 mètre carré bien entendu. Et tu as vu les décisions euh, qu'elle a prises. Et là Sylvanas répond jamais euh, en, mille, euh, en mille vies euh, je ne euh, n'aurais pu euh, faire tout ce, ce pourquoi je, pour je me suis battu, tout ce que j'ai toujours défendu. Je ne je ne pourrais jamais trahir tout ce pourquoi je me suis battu. Petit petit truc, on l'avait dit. Les toits bleus. Les toits bleus de Caltalas. Si tu détailles, mais moi. Merci Blizzard de ne pas avoir fait preuve d'incompétence. Merci beaucoup. Et je vais dire, c'est une coïncidence. Toit bleu aussi là, sur un bâtiment de merde. Toit bleu, oh elf. Toit rouge, elf de sang. C'est bien <rire> Christo vert, Elf de sang, Christo bleu aux elfes C'est bien, blizzard, c'est bien Bon, hein, on a quand même toujours des petits points faibles, hein, bien sûr. Le, la fameuse, euh, la fameuse, euh, comment c'est, euh, c'est pas la balafre, c'est le, j'ai oublié le nom, euh, de 1 mètre sur 1 mètre, et les bois euh, dorés de Caltalas. Ça, ça aurait été compliqué de refaire le... C'était, Ils auraient pu les mettre en vert, sans déconner, c'était pas compliqué, mais bon. Alors, on peut pas être parfait, on peut pas être parfait. Ils ont déjà mis les toits bleus, c'est déjà très bien. La fameuse Talas dorée Bon et là, là bon, je, je vous ai sorti un peu du truc Donc jamais en mille de mes vies Je n'aurais pu euh, trahir tout ce pourquoi Je me suis battu et là juste après De toute façon elle, elle est là de son, de son discours vous, Tu ne peux pas comprendre Tu ne peux pas comprendre Tu ne peux de toute façon pas comprendre understand. Et là c'est le moment préféré pour moi de la vidéo Mon moment préféré ce, ce, ce traitement des visages... Et pourtant, on n'est pas sur de la CGI, mais le, le, le, le niveau est vraiment bien fait. Très expressif, les visages de Sylvanas et d'Uther Et là, euh, Uther, qui ferme les yeux et qui montre son autre partie fragmentée. Eh oui, il lui montre ce côté désavoué. Le, son côté désavoué qui fait partie de lui. C'est pas quelque chose qu'il doit rejeter. Ces deux parties sont Uther. C'est ce qui caractérise Uther. Il y a la, la partie humaine, mais la partie aussi... Euh, qui a été brisée, qui a été euh, détruite, et qui euh, est euh, maintenant devenu euh, un Kyrian désavoué, tout ça, tout ça. Et il le dit. Le jailer, enfin euh, le geôlier du coup, euh, peut-être sournois, peut-être euh, lorsque j'ai réalisé que j'étais un de ces pions, cela a failli me détruire. Il... Il n'avait aucun, euh, aucun doute sur le fait que ça te détruirait Ou toi aussi. Well, right Avait-il raison Et là, transition oh, sur euh, BFA, Battle for Azeroth, avec euh, la destruction de Tel Ou, vas-tu accepter justement, sa, sa, vas justement accepter sa, son héritage brisé Et nous dire comment l'arrêter Her crimes. Ces crimes, donc là, ce qui dit, sont impardonnables. Yes. Et Uther répond, oui, c'est vrai, ils sont impardonnables. She... Et oh, elle... Je... Euh, brûlez-le. Brûlez I... Et là le, tron... là, le changement. Elle doit payer de ses... Je dois payer. Je dois faire face aux conséquences. Et là, le discours d'Uther... Alors, juste petit rappel quand même. À ce moment-là écho au début de la vidéo où elle se sent extérieure aux agissements de Sylvanas, elle est là, et à la fin, elle est Sylvanas. C'est elle qui a commis cela. Et elle, si vous ne l'aviez pas vu au niveau visuel, elle le dit en phrase. C'est elle qui « je dois faire face aux conséquences ». Il y a toute la sémantique qui fait part de l'acceptation de, de, de ce qu'elle est et de justement que cette partie, partie mort-vivante de Sylvanas, c'est elle. C'est enfin, la version la plus, euh, la plus agressive, la plus, euh, tout, tout le ressentiment de Sylvanas a fait la Banshee. En fait, c'est tout ça, c'est aussi ça l'intérêt d'un mort-vivant rappelez-vous aussi la, la nouvelle que j'avais un peu détruite euh, sur les, les chevaliers de la mort, c'est ça les morts-vivants justement, c'est euh, tout ce qu'on sort de vous, c'est tout, tout le côté horrible, le côté détestable, la haine l'injustice, la, la, tout ça pour prendre le plus noir en vous et en faire quelque chose, en, en faire une arme tout simplement, c'est ça être un mort-vivant aussi, c'est tout le plus sombre de vous qui ressort et c'est ça aussi qui est vachement intéressant avec les, les morts-vivants et, et du et coup... Ce qui est intéressant, c'est que derrière, Sylvana s'ouvre au dialogue. Et derrière, Uther qui lui dit, nous ne pouvons pas changer le passé. Et ne pourrons peut-être jamais trouver le pardon dans le futur. Et il dit oui Parce qu'il lui encore, lui aussi, a fait des choses terribles. De son vivant, mais surtout en Kyrian aussi, il a tué plein de gens, etc. Il a forcé des gens à la conversion, etc. Donc, même si peut-être que si on doit faire un, un truc, ses crimes sont peut-être moins... Euh, Moins terrible que ceux de Sylvanas, ça reste des crimes aussi, et du coup c'est pour ça qu'il dit oui, et pas toi. C'est le lien encore une fois, j'ai fait des choses terribles, on ne pourra jamais changer le passé, on ne pourra peut-être jamais être pardonné, mais l'inaction nous condamne tous. Le temps est court, Général Ranger, faites votre choix. Et là Uther qui répond, ce qui est rigolo aussi la teinte, hein. les désavoués, donc une teinte violette un petit peu qui rappelle les morts vivants du coup. Je pense pas que ce soit volontaire à la base mais du coup ça rend bien. Parce que c'est pas des morts vivants hein, les désavoués, hein. c'est des morts hein, tout simplement et c'est juste le côté Fallen Angel, hein, le côté ange, de... ange déchu. Mais du coup ça rend bien, violet violet ça, ça rend bien. Et là, superbe, hommage à Légion avec euh, la mort de... la boucle on va dire, la mort de... De Vol'jin était sous cette sur cette musique. Et Sylvanas du coup avait été proclamé chef de guerre de la horde sur cette musique. Et ce qui est très rigolo d'ailleurs c'est que les deux premiers à partir de la salle. C'est les deux chefs de la horde. Hein, Tral et Bane. Donc Uther qui a répondu j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant son destin lui appartient. Jaina qui est aussi un... Ils ont tous les trois un lien très fort. Hein. Tous les trois très... des grands, euh, grandes figures de l'alliance. Euh, Jaina, euh, les trois ont une relation avec Arthas bien sûr. Donc... Euh... C'est intéressant et Bolvar qui s'en va. Le seul qui a pas vraiment de lien avec heures. <rire> J'arrête. Et du coup, Silonas qui se réveille et se ce réveille, c'est pas n'importe quoi. Se ce réveille, c'est justement le fait qu'elle a réussi à pardonner ses fautes. Et ça c'est assez intéressant parce qu'encore une fois ça fait écho. On pourrait dire c'est facile tout ça tout ça. Et rappelez-vous je sais que j'ai vu plein de critiques en mode ouais c'est facile que le geôlier il a abandonné. Enfin à la fin il donne Sylvanas pour que justement Sylvanas puisse euh, euh, pu Enfin voilà, il laisse Sylvanas, il aurait pu la tuer, il la laisse etc. Sylvanas, enfin déjà le geôlier j'avais évoqué à l'époque que c'était un peu compréhensif vu la psyché du geôlier de... qu'il a gagné en fait. Il a déjà gagné à la 9 points il a gagné en fait. Donc au contraire, il va encore une fois plus torturer les gens, les faire s'entre-déchirer, etc. Ça a toujours été son but et il l'a toujours fait. Donc, Et sur le papier, Uther le dit en plus dans la cinématique. Vous avez même les réponses dans la cinématique. Il le dit. Il est sûr que tu n'arriveras jamais à te pardonner et que vous allez rester fragmenté. Uther, il a fait ce que Devos n'a pas réussi à faire avec Uther. Uther a réussi à lui, à lui faire, euh... à lui faire ouvrir les yeux sur ça et réussir à lui faire la faire avancer presque à faire son ascension, j'ai envie de dire même si là c'est trop Kyrian, mais presque à faire son ascension personnelle, où bah, cette partie euh, horrible de Sylvanas fait partie d'elle. C'est euh, elle. Et du coup, elle a réussi à pas s'auto-pardonner, mais les deux fragments sont réunis enfin. Et c'est ce qui permet de la réveiller. Donc sans l'intervention du Terre et sans ce travail sur soi, j'ai envie de dire de Sylvanas, eh bien elle serait probablement restée dans le commun éternellement. Donc ça c'est super bien foutu et franchement cette cinématique est excellente, vraiment je la trouve euh, je la trouve très très très très bonne euh, d'un point de vue écriture encore une fois, tout l'arc du terre tout ça, tout l'arc Irian a encore écho ici c'est superbement écrit à ce niveau là et surtout moi je suis très content, j'ai pu voir des, euh, des, des retours de viewers qui détestent Sylvanas, qui n'aiment pas du tout Sylvanas et qui ont été euh... c'est intéressant parce que qu'il y a toujours les anti et les pros Sylvanas et les connards comme moi qui, qui sont au milieu et qu'on n'ont un peu rien à foutre. Et au final, eh ben, Blizzard doit faire l'impossible, réussir à réunir tout le monde. C'est pas possible, non, ce sera impossible. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, sur certains retours que j'ai pu voir de, de, de viewers qui, qui n'aiment pas Sylvanas, euh, ont aimé cette cinématique et justement ont réussi enfin à être un peu... Euh, à se dire euh, bon ok avec cette cinématique je peux comprendre un petit peu ce qui s'est passé etc donc c'est bien c'est pas mal mais honnêtement elle est super bien écrite encore une fois d'un point de vue narratif elle est très bien écrite elle est très bien animée elle est très bien designée le, le, moi le moment où Uther il ferme les yeux comme ça je trouve je le trouve magique vraiment euh, le moment où tu peux pas comprendre et lui dit mais il lui dit mais regarde bah, en fait si au contraire je suis le mieux placé pour savoir ce qui t'est arrivé et même Uther aussi l'autre point c'est le moment où euh, où euh, tout le monde lui dit oui il devrait jamais euh, elle devrait jamais. En fait Uther il, il, se, il, se, il se projette aussi dans Sylvanas en mode euh, elle peut pas se réveiller Là Tabane qui dit de, elle devrait jamais euh, pouvoir se réveiller, il y a que Bolvar qui dit oui peut-être que euh, si euh, et les deux autres disent oui euh, Jaina dit euh, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle qu'on a perdu Anduin, Tral dit elle a raison. Donc en gros tu t'as trois mecs contre, et là regardez le regard d'Uther, regardez le regard d'Uther. Comment nous -nous Regardez ses yeux, ce, ce, ce... instantanément tu vois que c'est ce qu'il aurait pu entendre de, des autres Kyrian par rapport à ce qu'il a pu faire, et c'est ce qu'il a entendu aussi des autres. Her wound il y, y, y a vraiment un, un jeu de caméra aussi, un jeu de regard, etc., qui est superbement animé. Euh, j'ai hâte de voir la version française, honnêtement, mais moi j'ai toujours préféré la VO de Sylvanas, même si la VF de Sylvanas est excellente, hein, je ne dis pas le contraire, j'ai toujours préféré la VO de Sylvanas, alors que tout le reste, hein, genre même, même Medzen, qui double le tral, moi je préfère le tral français, je, les Jaina, pareil, je préfère la Jaina française, Bane, bon, il ne parle pas beaucoup, donc... Euh, je, je, ouais <rire> mais souvent, Et Arthas, largement au-dessus en français, mais euh, pour le coup... Genre c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup euh, la Sylvanas, et j'ai hâte de voir le, le, le Laurence Bréré, euh, donc la doubleuse française, euh, l'actrice, la, comédien, la comédienne de doublage de, de Sylvanas, voir un petit peu ce qu'elle a fait en faire parce qu'elle va avoir du, de la difficulté, hein, parce que franchement, euh, la doubleuse de Sylvanas, j'ai oublié son nom, mais elle est exceptionnelle, hein, vraiment, elle a fait un super travail, et ils ont tous fait un super mais travail, mais hein, mais franchement, d'un point de vue écriture, c'est pareil. Un autre point, je vais, je vais faire un petit tacle sur Votelka, je suis désolé, euh, mais... Regardez aussi le traitement de d'Uther. Regardez Uther depuis le début de Shadowlands. Regardez son traitement, regardez son cheminement, regardez comment il arrive de manière humble, de manière euh, moi j'ai fauté, j'ai fait des choses, j'ai une part de responsabilité, tout ça, tout ça. Regardez ce traitement qui est vraiment superbe sur Uther. Et regardez celui qui était qui avait le rôle d'Uther à Wars of East King. C'était Terenas. Bon, après, il a été un peu mélangé entre Terenas, Tyrion, Bolvar, même un peu Uther d'ailleurs, mais c'est surtout Terenas. Et regardez la différence de traitement entre les deux, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. Alors vous allez me dire, oui, à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des moyens de ouf pour pouvoir bien écrire un personnage. Hein. C'est juste que ça rend encore mieux si tu as les moyens. Mais il euh, y a. Enfin, genre. Le limite, enfin, rappelez-vous, Terenas, il arrive à Wotelka, il arrive, hop, hop, je reste tout le monde, quoi, je peux, je peux reste tout le monde, ouais, je suis paladin, quoi, jamais été paladin, bon, c'est pas grave, euh, oui, et puis je connais tout, hein il faut euh, machin, oui, la, la couronne, et puis il y a le tonnerre qui gronde, genre, t'es en mode, what the fuck, quoi, là, regardez, c'est la différence d'écriture, quoi, c'est vraiment impressionnant, je trouve, et... Euh... Non, clairement, clairement, clairement, c'est cool. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses à, à toutes nos questions, bien sûr. Hein, l'orée de la nuit, encore une fois, hein, le pacte entre Sylvanas, Banshee et, et, et le geôlier, bon, on aimerait avoir plus de détails. Euh, mais, pour le coup, cette cinématique fait un super travail et moi, je la trouve vraiment très réussie, pour le coup. Euh, non, il y, y, y a toujours des choses que j'attends avec Shadowlands. Hein, euh où est <rire> Mais je lui ai dit, on fera un, on fera un, un débrief tout ça. Mais clairement, il euh, y a des choses qui vont pas aussi avec Shadowlands. Hein, euh, Kal'thuzad. Je, je compte toujours faire une vidéo dessus. Ne vous en faites pas. J'attendais la sortie du Grimoire de l'ombreterre et maintenant que c'est sorti, je vais faire une vidéo dessus. Mais, euh, mais clairement, la vidéo, enfin clairement cette euh, cinématique sur Sylvanas je la trouve extrêmement réussie voilà on va pas aller plus loin je pense avoir fait le tour j'espère n'avoir rien oublié sinon je mettrai ça dans les commentaires en épinglé euh, n'hésitez pas à me donner vos, vos retours bien sûr et essayez d'être constructif je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Sylvanas je sais qu'il y en a adore, qui, qui adorent Sylvanas soyez juste constructif s'il vous plaît dans vos propos hein. vous pouvez ne pas apprécier le personnage vous pouvez ne pas aimer etc mais prenez un peu de recul et essayez de voir justement euh, factuellement et sylvanas j'ai déjà fait des vidéos de débunkage et autres dessus probablement sylvanas je veux dire dans World of Warcraft il y a plein de persos qui ont été euh, qui ont été maltraités, qui ont été changés, etc. etc. S'il y en a bien qui est très vieux et qui, pour le coup, a très bien traversé les années, c'est Sylvanas. D'un point de vue cohérence de personnage, on peut encore une fois ne pas aimer ou aimer le personnage, d'un point de vue traitement de War 3 jusqu'à maintenant, le perso a quand même été a été assez droit, on va dire, dans sa ligne directrice. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et aussi, je sais qu'il y en a qui ont été pas mal choqués et qui sont de quoi, une rédemption sur Sylvanas Si vous regardez les, le contenu de la chaîne, je pense que vous êtes... Enfin, euh, ça fait trois ans qu'on le call, hein, la, la rédemption de Sylvanas. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'était surtout la manière. Et au final, encore une fois, elle va devoir faire face aux conséquences. Elle sera jugée aussi. Et il y a de grandes chances, et de toute façon, les devs en avaient parlé, qu'elle ne... Enfin... Que la page, le chapitre Sylvanas se refermerait avec Shadowlands, donc il y a très peu de chances qu'elle sorte de, des terres d'ombre après, euh, c'est pas impossible, mais il y a très peu de chances qu'elle sorte des terres d'ombre après euh, Shadowlands, en tout cas au, sur les extensions d'après, peut-être qu'elle sera dans un frigo scénaristique comme Illidan et qu'elle servira plus tard, mais il y a de grandes chances que euh, soit elle meurt, soit... Euh, soit euh, bah elle fasse euh, sa nouvelle vie euh, dans les terres d'ombre, dans les terres des morts, donc pour le coup euh, c'est... j'en avais parlé, c'était quelque chose qui, est pas, qui sort pas de nulle part, donc euh, non c'est... je suis pas un génie, hein, je veux dire c'était c'était pas, assez prévisible aussi, depuis très longtemps, ça fait depuis le début de BFA que j'en parle, donc euh, non c'est plutôt... même enfin, Légion en fait, hein. mais euh, du coup c'est plutôt, plutôt bien vu, voilà. N'hésitez pas, plein de bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Plein de bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. Le follow Facebook Le petit like YouTube Le follow Twitter L'abonnement YouTube <rire> Au revoir.